Franchement, la France j'adore Mais ces petits pains grillés au froment, je n'en peux plus J'ai envie de gaufres. j'ai envie d'ailleurs Salut Thomas, devine où je suis Je sais pas, mais en direct tu t'amuses bien en tout cas Je suis à Liège, la capitale de la gaufre Alors ça c'est dingue, figure-toi que je rêvais justement de manger une gaufre Eh bien t'as qu'à venir Mais grave, mais euh, t'es marrant, comment je fais là J'ai pas d'argent, de... j'ai pas préparé mon sac, j'ai pas... rien prévu je te conseille de faire comme Stop nous si tu peux. Les deux gars un petit peu guignols qui font du voyage sans argent Ouais c'est ça Attends, je t'enjoins Ok, bah à tout okay. de Lyon et on commence, on commençait bien, rapide, et on a déjà trouvé notre prochain covoiturage, Et du coup vos prénoms c'est quoi Mario. Mario. Paola. Mario et Paola. C'est youtubeur un c'est youtubeur Elle est très caméra, elle est comédienne, c'est ça, c'est ça, c'est son métier. prends le... C'est ce qu'on a à dire mon amour. Vous avez pas le truc là pour... J'ai une technique, hop. ben je m'appelle Paola. Paola. Toujours Paola. Toujours Paola. Ah, je fais du théâtre. Ah attends. C est, c est on m'appelle. Coucou maman. Maman, on, on, a pris, euh, on a pris deux petits autostoppards dans la voiture. Et là on filme. Tu fais une petite dédicace euh, pour leur <rire> vidéo Vous en avez de la chance, ah, oh. ouais, ouais, ouais. <rire> Yo. I'm opening the door, getting in by eruption Yo son, get yeah, before you no know other option. Then do follow with precaution The words coming out of my mouth Get you trapped in the ocean So the same God who can do sanctify This Holy Spirit, you know what this fire. me So I came and I'm a satisfied In this race with no disgrace Taking up out of this race So you know for all those who kick asses hypocrites passes Tell you shit after I don't care about those with the big status You wanna stick famous Fucking big analysis But you know over here I just keep it clear So the people they know There is nothing I fear I just drop it like a poet on the mic. Ça c'est les galères euh, Des fois du... Bah de la route quoi La carte ne lâchent pas Il faut scanner euh, la carte grise Et l'assurance du véhicule Pour... Euh... On va ouais. plus tard. Ouais. Alors on, est, on vient de sortir... Oh bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas vers Sens à tout hasard bah, Je suis pied là. Ah vous êtes aussi vous aussi pas ouais. du stop Non mais j'habite là. Moi. Ah vous habitez là Ouais. Hey ouais. Ça marche pas trop. On n'a pas un retour très positif de la part des gens et qu'on commence à s'ennuyer. On va faire un petit panneau. Voilà. Tu vais faire quoi Je peux faire un peu de déco, là. Ah d'accord. J'ai ah. une femme qui est au euh, Cameroun. Au Cameroun Ouais. Ah, c'est bon ça Comment tu l'as rencontrée Sur internet. Comme ah bah c'est pratique hein. Bah, internet c'est bien, et c'est pas bien. C'était ah, les franchements. Ouais, Je suis marié là-haut, mais il faut les papiers pour venir en France, pour être marié en France. Et ça, et ça avance un petit peu là, là non. On est à un point mort. Ah merde. J'ai des collègues qui sont pauvres, qui ont fait les poubelles, des entreprises, euh, des grandes surfaces, ouais, ouais. qui jettent euh, des fromages, des viandes. Bon là c'est un peu euh, trop chaud. On peut pas prendre la viande, le fromage, les yaourts. Mais en hiver, qu'est-ce que tu verrais ouais. Et ça, je Jamais pas ça c'est des boules de chez quick et oui c'est des boules de chez quick ouais c'est ce que tu viens de récupérer une tente ouais pour mettre les boules dedans pour les gamins incroyable. Incroyable. incroyable des assiettes j'emmène ça chez un copain et puis garde ça puis euh, quand on fait un, un conteneur ouais. on envoie tout ça au Cameroun. et ouais. ben bah, david voilà. une belle leçon de vie à récupéré tes affaires ouais c'est bon continue en tout bah, cas bonne, merci beaucoup, bonne journée merci ouais. david bonne et continue de battre pour ce qui te fait plaisir parce que c'est hyper important et ça nous touche beaucoup oui. tous une chose, on sait tous qu'on va mourir et pourtant on n'en est pas conscient, on ne veut pas en ouais, être conscient, ça, tu sais que tu vas mourir, mais, mais tu... déjà toi à ton âge, euh, savoir que tu vas mourir, oui mais c'est dans combien 40, 50 ans, c'est très loin, hein. moi je vais mourir déjà c'est plus court, c'est dans 20 ans, 20 ans c'est pas grand chose, 20 ans si tu remontes en arrière dans mon passé c'est pas grand chose, et puis une personne qui a 70 ans, c'est quoi son avenir hein C'est 4 ans, 5 ans, 2 ans, elle attend la maladie donc, elle peut te parler que du passé. Dans 20 ans, mon avenir est dramatique. Donc, ne serait-ce qu'au travers de ça, je ne peux que, que, me, que me retrouver de, de, du bon sens dans mon passé. Mon passé, avant, c'était mieux. Moi, j'étais, je faisais des marathons. Imagine, je fais 90 kg pour faire un marathon. Aujourd'hui, vous pouvez me faire 20, hein. La récupération de nourriture à Monsieur, sens se passe très bien. 10 euros récupérés. On a récupéré du, du fromage à raclette, des tomates. Et on cherche voilà. du pain et ça tombe bien. Enfin, une petite boulangerie. Boulanger. Pour notre premier repas, nous avons des cerises, des cerises, deux tomates, du fromage raclette en tranche et <rire> des viennoiseries. Et des viennoiseries. <rire> Alors, ah, ils sont oh que... putain. Que... Ah, ça pue la mort. Il va haut Bah, mange le deuxième paquet. C'était la première fois qu'on arrivait à récupérer des, des invendus en superette. Et c'est peut-être pas forcément une très bonne idée. Ah, mais il y a encore les tomates. Normalement, les tomates, elles se mange, non ouais, normalement. Euh, j'ai goûté le fromage Ça va alors Franchement ça a l'air d'aller hein. Ah, il y a un goût de plastique Non C'est pas très bon Ça n'a ça pas trop goût de tomate <rire> Mais euh... Oh. Et vous habitez à Sens les gars Ouais C'est cool comme village Bah ouais, ouais ça passe. Il, se passe pas des pas... Des... il se passe pas grand chose non, ouais. non. <rire> Je suis assez nul c'est un peu vous l'attraction du village, quoi. Ouais. <rire> et ton prénom, c'est quoi Merci. Est... Euh, on est donc arrivé euh, à Colombier, près de Sens, où on retrouve ce soir l'association Terre d'Ancrage, euh, qui organise du coup des rencontres entre migrants euh, et euh, citoyens français euh, sur le thème. Du coup, le principe de l'asso, c'est qu'ils font un voyage à vélo entre Lyon et Paris. Avec plusieurs étapes, ils ont un endroit pour camper et pour du coup euh, bah, rentrer en, rela en, en relation avec les, les locaux Le droit à l'image et compagnie c'est un peu compliqué Donc nous on va faire le choix de ne pas forcément filmer ce soir et de profiter de notre soirée Et puis euh, on en parlera demain Et du coup ce soir c'est notre retour avec Quentin de pouvoir à tour euh, bah, rencontrer ces gens là Qui sont sûrement chargés d'histoire et d'expériences de, plus ou moins euh, belles Et dans un cadre euh, parfait Et dans un cadre super Calme, avec donc, des ouais. vaches, euh, avec un petit jardin, enfin, c'est une caisse Super Bon so ouais, voilà, on est en route vers euh, Melun. Melun euh, en départ de Sens. C'est ça, et il euh, n'y a pas que Thomas et Quentin aujourd'hui. Et, et donc, non Nous sommes accompagnés de... Ah, May. May. May. Ouais. <rire> We find her euh, You find her? Yeah, we f He found <laughs> me. Okay, where? Well. In the woods. <laughs> Dans les bois. Dans les bois. I'm Fahime. Uh, I'm Fahime, okay? Yes. My Fahime. is I'm Iranian. I'm a horse riding instructor. Wow. And, unfortunately, I'm on a on course to refugee. And then, uh, it's a good chance that I met these two great guys <laughs> in Lyon, Paris. Project of uh, cycling and now it's a good experience to go with them uh, auto stop. Oh <laughs> yeah, we yeah, yeah. never did auto stop. Before. No, never. Uh, for us, it's the first time we are free yeah. making auto stop. Yeah. Usually, we are only one or two ah, together, yeah. but it's the first time we try with another person. Super. Thank you so much <laughs> to give me this opportunity to <laughs> go <laughs> with you. On triche pour avoir ce record. Ouais, on triche un peu. Vous pouvez la, la, la, la, oh. Oh. la, la. Eh Bien Vous sûr, on un. Bah écoutez, c'est moi. Bon. Ah bah oui, c'est vrai. Dans la vie, il y a une philosophie qui s'appelle la, la, la philosophie des colibris. Il y a une légende qui dit que dans une forêt, un jour, il y a eu un incendie, un grand incendie, et euh, tout brûlait. Et du coup, tous les animaux ont fui, sauf un. Un petit colibri. Et le colibri, il est allé à la rivière. Il a pris de l'eau dans son bec, donc un tout petit bec, pour pouvoir arroser, pour pouvoir arroser les flammes et éteindre le feu. Et tous les autres animaux lui ont dit « Mais t'es complètement débile, ça sert à rien ce que tu fais, t'es tout seul. » Et le petit colibri, il a répondu « Mais si, je fais ma part. » Et ça, c'est super important Et de faire sa bon. part. Tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va, on va plus, plus loin. loin. Allez, boum, bra bra Qui es-tu? Benoît, 31 ans. Mais oui. fier papa? Fier d'être papi. Fier, fier d'être papi? Ah, ah, ma papy. fille a 24 oui, ans, c'est même ma, ma femme qui est plus âgée que moi. Elle ah, a 40 ans, j'en ai 31. Ah, énorme! J'avais pas compris <rire> C'était <rire> euh, une façon de parler. Ah, c'est énorme! T'es le, vraiment... le plus jeune papi que j'ai jamais rencontré. <rire> <rire> Trop cool! Benoît, papier à 31 ans, non, ça c'est une... Oh, euh... T'as déjà, déjà une belle famille <rire> bah ouais. Un truc de dingue Moi je suis super fier J'ai eu l'opportunité de voir les maison de la France, vous savez Oui, et vous aussi C'était bien Elle a yeah, uh, you know? yeah, okay. nice. eu la chance de many, many de rentrer dans les, music, music, dans les maisons françaises. Ouais. vraiment connaître les français quoi. C'est sympa ça, ça. Ouais, C'est hey. dommage franchement, je vous aurais merci. vu avant, ah. vous ah. seriez venus ah. à ah. la maison, vous auriez pu profiter de la piscine un peu Non Merci Bah, bah écoutez, bah, bonne continuation. Benoît, merci pour tout. Ah, C'était grave cool. bye bye tout tous les caméras. Yes, oui, bye bye. C'est une excellente Yeah, et incroyable. Merci d'avoir nous. You are amazing, okay. Bye bye. Bon voyage. Allez, ciao ciao. Bon On est en plein Melun et c'est un peu la galère. Après, il les 3 heures, on a bien la dalle et on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et comme par hasard, sur la rue où on est, il y a... Où y a en direct nourriture à partager, servez-vous librement, c'est gratuit. Évidemment, on n'est pas des experts, un petit bout de salade, et il y a ça qui a un goût de, de ciboulette. Bon ça va pas nourrir des hommes mais on est parti de Lyon hier, j'étais en Belgique Dés-moi la, date c'est quoi 24. 24 Ah, êtes... ah bah dites-donc en mais Ils sont pas perdus Je peux vous dire ah, que bah vous êtes... Ah mais j'ai du jambon derrière D'hier, ouais. ça vous dérange pas Ah ouais, encore si, en fait... Au programme du pique-nique Du pain Des oeufs Des chips Du jambon Des tartes au citron gourmandes Et des cerises Yeah Qui a dit que le voyage, que le voyage sans argent ça ne fait pas... Des bons repas Des bons repas <rire> mmh. Mmh. Oh, oh, oh. Bienvenue à Bravo. <rire> On est à présent dans la plus grande fête médiévale euh, de, de France, France. et peut-être même d'Europe, il paraît. Et en fait, c'est trop cool, il y a une putain d'ambiance. Super ambiance. Tous ouais. les gens nous disent de, de rester euh, ce soir. Ouais. Donc, Donc on va rester ce soir. Il y a une super ambiance, il y a plein de musique, plein d'activités, euh, de la fête, de la bière. Ouais. Ouais. Bonsoir monsieur, on est deux petits voyageurs, on voyage en fait jusqu'à jusqu'en Belgique, à Liège, sans argent. Et du coup en fait le soir pour trouver de quoi se nourrir. Ce qu'on propose aux gens, c'est de travailler pour eux en échange d'avoir un petit repas. Euh... Ah, ah, monsieur le responsable, avec le il, il voyage sans argent. Il eu... il eu, je ne pouvais pas donner un truc à manger, on vous rend service. Vous ne me rendez pas service, ça me fait plaisir de vous offrir une boisson. Nous sommes actuellement à l'amicale des Ch'timi de Provins et ses environs, avec Francis qui est président de l'association depuis plus de 35 ans. À mon âge, maintenant, je préfère les hôtels, les chèques étoiles, mon petit confort, et puis c'est tout. Vous préférez ça, mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est vous qui nous aidez de manière incroyable. Vous êtes jeune et bon. tout, attendez. Mais qu'est-ce qui vous motive à faire ça qu -ce qui vous... Parce que moi j'aime bien les gens. Et puis nous les jetiers, on, les... on aime bien les gens. Mais c'est ça se voit. Quand j'étais dans le Nord, il euh, y avait toujours la, la bouteille, de, de la, la cafetière sur la. la... Prête à accueillir quelqu'un Tout quelqu le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. <t 'en> Attends, attends. <rire> je suis <dehors. rire> Yes, on a trouvé. On n'y croyait plus, hein. enfin, moi j'y croyais de moins en moins. Oh, moi j'y croyais quand même. C'était ouais. chaud, mais... On a du coup assisté au spectacle de pyrotechnie qui a fini vers euh, 22h30. Les gens étaient pressés, pas forcément fatigués, pas forcément envie de parler. Et là, on a on fait tous les gens euh, dans le festival. On se retourne là, il y a 4 personnes. Euh, C'est s'avère qu'on a pu les rencontrer soit un lampadaire, donc il y a un peu de lumière pour leur parler, ça leur faisait moins peur. Et on a réussi à les convaincre, quoi. Donc là, on est trop bien. Grâce à Jean-Luc. Grâce à Jean-Luc, Odile. Céline et Pauline. Et Pauline. <rire> ça fait que deux jours de voyage, mais avec la chaleur, on est, on est bien content. <rire> on a été bien confiants quand même. Pour commencer à chercher l'hébergement à 23h, on était chaud <rire> sur notre record, je pense. <rire> ah bon Ça marche toujours Ça marche toujours. C'est une science exacte. m'a est trop bon. <rire> <rire> Bonjour Quentin et Thomas, bon passé. Ben, on vous remercie infiniment pour la carte que euh, vous avez envoyée. Bien oui, bonjour, Quentin et Thomas, on avait voyagé ah, jusqu'en Belgique. Comment, quand vous êtes venu à la Fête Mégévale, oui. quelque chose, ça Exact, ah ben je vous reconnais, c'est Francis là, c'est ça Oui, et eh ben, voilà. ah. Sinon ça va Bah ben, super, très bien, j'étais content d'entendre de, votre message, ça m'a fait chaud au cœur. Ah, oui.